Allez. Ce matin, dans ma chambre, il y a du chemin à faire. Je fais mon lit, je mets ma couverture, je place bien mon ouvrier, je secoue mon tapis. Oh, et qu'est-ce qu'il y a ici Une petite souris qui s'enfuit, qui s'enfuit, qui s'enfuit. <rire> <rire>